Bravo à tous les porteurs de projets et vive la production caribéenne pour cette nouvelle émission. Ça lui permet de rentrer quelque part dans un, dans un circuit et pour pouvoir faire briller son talent. Donc euh, voilà, on remercie Canal Plus et la région pour euh, bah, justement donner euh, bah, la chance à tous. Quoi. Le fonds euh, Canal Région euh, fait partie de, de ces fonds qui permettent l'émergence d'œuvres audiovisuelles et euh, en ce sens il est important pour donner un cinéma entier, euh, mais qui est un caractère universel. C'est un partenariat qui permet de mettre en avant les talents locaux, les producteurs locaux, les comédiens locaux et de leur permettre de financer des projets à travers d'un soutien également sur le montage de projets, c'est pas forcément évident, et puis sur la diffusion et la visibilité. Ce dont souffrent les producteurs, c'est le financement. Et nous savons aussi que euh, quand nous venons avec euh, Canal+, financer un documentaire, nous avons déjà un diffuseur. Et à ce moment-là, eh d'autres partenaires, euh, d'autres sponsors, d'autres privés viennent aussi. Le président Charles a tenu à ce que nous puissions le faire aujourd'hui afin de permettre euh, aux lauréats de commencer ou de poursuivre leur, la réalisation de leur film. Et nous sommes fiers de ça. la région et Canal+, qui, qui aident les réalisateurs et les producteurs à, à, à, à mettre la lumière sur, sur nos artistes et sur, sur notre pays. Euh, je le... Merci du fond du cœur, c'est très important, il faut, il faut absolument que, que, que ça continue. Nous déclarons lancer, lancer le cinquième appel à projet Au de la région de, la région. de, et, de et Canal+. <rire>